Donc le deuxième retour, c'est un retour d'expérience de la licence de sociologie. Euh, Sébastien Cher il me fait le plaisir de, de venir nous en parler. Alors le, les, les deux formations comme sociologie et aussi euh, licence AES vont faire un, un petit retour d'expérience. Ce sont deux licences qui sont... Qu'on démarrait la démarche par compétences euh, un peu plus tard que, que STAPS, hein, c'est-à-dire que STAPS a démarré en juin 2019, l'accompagnement vers la planche par compétences, et euh, Sociologie et AES en octobre 2020. Mais à la rentrée 2021-2022, ils disposaient euh, d'un référentiel de compétences qui était euh, effectivement finalisé. Et donc, on Continue encore le travail de mise en situation, notamment à travers les constructions des situations d'évaluation. Donc C'est un travail qui se poursuit. Hein. On sait qu'il faut environ 18 mois à 2 ans pour avoir je dirais, une capacité à développer l'évaluation des compétences réellement avec les étudiants. C'est un processus qui est assez long que Fabienne a bien illustré par le travail collaboratif et le vrai défi du travail collaboratif que, euh, que représente effectivement la, le déploiement de l'approche par compétences. Oui, c'est Il y avait déjà un travail fait autour des compétences alors qu'on sociaux c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure. On s'est aussi aperçu que finalement on faisait de la compétence sans le savoir. Il était éteint. Non. Si. Voilà. Il faut parler fort et clair comme on dit euh, dans certains milieux. Euh, alors. Moi aussi, je, je pense qu'on on pourrait, euh, sur la base, alors on parle de, de retour d'expérience, il faut, faut contextualiser hein, le retour d'expérience, euh, euh, il demanderait un peu plus de recul, euh, et aujourd'hui, on, on est encore dans le processus, donc c'est quelque chose qui est encore, euh, j'allais dire, trop, trop chaud pour euh, l'analyser un peu, un peu rationnellement. Mais on peut quand même poser un, un certain nombre de choses. Euh, en l'occurrence, je pense que pour nous, en sociaux, il y a eu trois temps, euh, trois séquences euh, à ce, à ce, ce processus, un premier, euh, un premier temps qui est euh, celui du, du contexte, du point de départ, finalement. Et euh, ce point de départ, il n'est pas, pas innocent, il est à prendre en compte parce que euh, concernant le département de sociologie, on a, on a quelques spécificités qui expliquent euh, ce que l'on a, au final, euh, construit. Alors quelles sont ces, ces spécificités euh, tout d'abord, le, le projet qu'on a euh, construit dans le cadre de NCU2 euh, repose sur un certain nombre de choses, un lien fort avec la licence euh, d'AES. Euh, on a des euh, unités d'apprentissage euh, euh, communes, on a monté un certain nombre de passerelles, d'unités euh, d'apprentissage et d'individualisation en commun. On travaille sur des débouchés aussi en master, puisqu'on accueille dans notre master des étudiants qui viennent d'AES et que, je l'ai vu là d'ailleurs aujourd'hui sur Parcoursup, on a déjà des étudiants en première année qui envisagent de faire un master, le futur master d'AES. Donc nos, nos deux cursus sont d'une certaine manière entrelacés. Ça c'est le, le, le premier point important. Ensuite... Euh, autre spécificité euh, concernant les enseignements, c'est euh, là aussi l'entrelacement entre eux, ce qui serait des enseignements généralistes, des cours euh, assez classiques et euh, des apprentissages pratiques favorisant la mise en situation des étudiants. Euh, en l'occurrence, et je vais avoir l'occasion d'y revenir, euh, l'enquête ou euh, la mise en situation d'enquête a un poids considérable en licence à tous les niveaux du, du cursus. On a mis en place aussi un parcours réussite. Bon, ça comme d'autres licences qui travaillent en ce moment sur leur maquette. Et puis on a essayé d'un peu plus articuler notre licence à notre master qui fonctionne qui tourne depuis quelques années depuis 2016. On a un master qui a une spécificité puisqu'on est que deux en France à proposer ce type de formation, ce type de cursus. On a un master en alternance qui s'appelle « Sociologie et sciences sociales appliquées au métier des études et de l'enquête ». Et donc, dans le cadre de ce master et de sa, sa, son ouverture en 2016, on avait commencé à réfléchir, puisque c'est un master en alternance, donc très en lien avec les différents acteurs socio-économiques du territoire, on avait commencé à réfléchir à la question des compétences. Euh, mais au niveau euh, master et sans le formaliser à travers un, un référentiel euh, extrêmement précis. Donc, il y avait quand même, mais au niveau Bac plus 5, une, euh, une pré-réflexion euh, sur ce sujet. Bon, on a profité aussi de ce nettoyage euh, et de ce reformatage à l'occasion d'NCU2 pour euh, proposer des formats de cours un peu plus ramassés. Bon, en gros, le, le format classique, hein, 18h CM ou, C, ou, ou, ou TD, quelques séminaires avec un poids assez conséquent sur l'enseignement à distance, synchrone ou asynchrone, c'est en moyenne entre 3 et 6 heures par cours. Donc ça, c'est, je dirais, la base, notre point de départ, avec un certain nombre donc, de spécificités. Alors J'ai indiqué le calendrier, hein, entre fin 2020 et début 2021, en gros, notre maquette a très, très peu bougé depuis une année. Deuxième étape, euh, là aussi euh, qui était soulignée par Fabienne dans son, dans son processus, c'est euh, le travail autour de la définition d'un euh, référentiel de compétences et des acquis d'apprentissage. Alors nous, c'est un travail qu'on a mené parallèlement euh, à l'élaboration de la maquette. Donc là, il y a en quelque sorte deux séquences qui ont quasiment été synchrones, hein, en tout cas qui se sont faites parallèlement de l'automne 2020 au printemps 2021. Alors le, le, le point de départ, là aussi, quelque chose d'un peu spécifique. Euh, je ne sais pas la situation en STAPS, mais nous, en sociologie, on n'avait pas de point d'appui euh, ou d'exemple sur lesquels euh, on pouvait euh, construire euh, euh, ou imaginer quelque chose. On a trouvé, avec euh, euh, l'aide d'apprendre d'ailleurs, un exemple, mais euh, qui est celui du master de sociologie de l'Université de Louvain en Belgique. Euh, exemple qui s'est avéré euh, assez euh, peu intéressant pour nous, puisque finalement ce que l'on a produit euh, était assez loin euh, de ce qui s'est fait à, à Louvain, qui plus est Louvain, c'est un master, donc on parle là d'un niveau euh, tout à fait différent. Donc on ne pouvait pas s'appuyer ou se servir d'exemples déjà réalisé ou opérationnel en France ou à l'étranger. Concernant le, le travail lui-même, euh, après une réunion de cadrage avec Yannick et Arnaud, que je salue au passage, hein, qui ont été très présents dans l'accompagnement, on a fait, je crois, là j'ai mis 4, mais je crois que c'est 4-5 réunions à la fois de cadrage puis d'accompagnement de, de l'équipe. Alors sachez que sur cette phase-là, euh, toute l'équipe du département euh, a été impliquée. Hein, C'est-à-dire qu'on est six, donc on a un petit département euh, enseignants-chercheurs. Et sur euh, la construction du référentiel euh, de compétences, euh, toute l'équipe hein, euh, a été euh, impliquée. Alors, il y a eu des réunions avec Apprendre, des réunions de suivi et d'accompagnement avec Apprendre. Et puis, on a fait aussi quelques réunions entre nous où euh, on a réfléchi aux euh, compétences euh, euh, propres, euh, travaillées et acquises dans le cadre euh, de la sociologie. Donc, euh, notre méthode de travail, elle a été très simple. Hein. Euh, euh, on a d'un côté, une fois, euh, ces réunions de cadrage faites avec Apprendre, travaillé individuellement. On a imaginé, chacun dans notre coin, partir de notre pratique, qui est à chaque fois euh, particulière, euh, quelles étaient les compétences euh, essentielles travaillées en sociologie. Puis on a, on a fait remonter tout ça, on a essayé de... de, de de les mettre en cohérence et puis de nous concentrer sur ce qui nous semblait être les compétences essentielles. Et on est arrivé donc à quatre compétences fondamentales. C'est appréhender de manière objective et critique un phénomène ou une problématique sociale, enquêter sur un phénomène social, je reviendrai sur cette compétence ensuite, interagir et collaborer avec des acteurs sociaux. Et puis enfin, c'est la phase de restitution, formaliser, communiquer et diffuser des connaissances. Donc, vous voyez, sur... Allez, six mois, hein, on, on a travaillé ce, ce référentiel. Alors, on l'a schématisé euh, à partir de la matrice que vous voyez là. Hein. Là, c'est la première compétence. Hein. Euh, c'est le même, en gros, la même grille que pour STAPS, hein, différenciée par niveau. On a là aussi de manière très schématique un niveau élémentaire de découverte et d'initiation, un niveau intermédiaire, et puis ensuite un, un niveau qui correspond à, à un degré plus important d'autonomie de, de l'étudiant. Voilà. Bon, Je reviendrai peut-être dans la discussion sur la manière dont on a formalisé cette grille et euh, dont on l'a euh, construite. Enfin, la phase dans laquelle euh, l'on est actuellement, qui est pour nous euh, la phase qui a suscité le plus d'interrogations, euh, qui concerne donc la définition euh, des modalités d'évaluation des compétences en sociologie. Alors c'est un travail qu'on a démarré donc à l'automne, qui est toujours en cours. Euh, on a terminé euh, ce travail pour la première année et on est en train de form formaliser les choses pour la deuxième et la, la troisième année. Alors là, euh, là aussi, le, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'exemple de, de, de, de, sur lequel s'appuyer en sociologie. Euh, donc on a commencé au niveau de la méthode de travail, là aussi par un certain nombre de, de réunions de, de cadrage avec Apprendre. Euh, on a travaillé un petit peu différemment, euh, puisque euh, on n'a pas mobilisé l'ensemble du département et des collègues pour euh, élaborer cette phase-là. On a travaillé par niveau et par année. Donc euh, on a fait des groupes de travail beaucoup plus restreints avec les responsables d'année et puis... Euh, le directeur du, du département, et on s'est focalisé essentiellement sur la première année pour ensuite élaborer euh, un modèle et euh, en quelque sorte s'inspirer de ce modèle pour euh, euh, élargir aux, aux années suivantes. Alors, ce qui a été la, la, la difficulté euh, la plus importante, euh, et c'est un peu comme ça qu'on s'en est sorti, ça a été d'identifier euh, ce qui serait de l'ordre d'un dénominateur commun. Hein. Euh, en l'occurrence, euh, il nous a semblé euh, que notre spécificité en sociologie, euh, c'était la situation d'enquête. Hein, situation d'enquête qui est déclinée euh, sur l'ensemble des six semestres et des trois années. Et pour nous, en fait, cette situation d'enquête, elle est transversale. Hein, elle fait office, effectivement, de dénominateur commun. Tous les étudiants sont, comme je l'ai indiqué sur la slide, mis en situation et réalisent une enquête depuis le premier semestre, quand ils arrivent, au moment où ils sont autonomes à la fin, en troisième année, où ils réalisent de A à Z un processus d'enquête, j'allais dire, au complet. En fait, l'enquête, pour nous, hein, répond parfaitement à la définition d'une activité intégratrice, hein, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre en œuvre l'ensemble des quatre compétences que nous avons isolées euh, précédemment. Et donc, elle permet aussi de euh, les euh, évaluer. Bon, vous avez là l'exemple. Alors, c'est un tableau qui est un peu complexe et euh, qui est euh, même, je crois, trop précis concernant les, les, les compétences sur les deux premiers semestres. En noir, vous avez le premier semestre. En bleu, le deuxième semestre. Vous avez des... On a découpé, si vous voulez, les, la, la, la situation d'apprentissage ou les situations d'apprentissage en sous-situation, en quelque sorte. Hein c'est les deux dernières colonnes qui sont, qui sont intéressantes. Hein, donc vous avez les situations d'apprentissage et les situations d'évaluation. Vous avez à chaque fois les UA concernées euh, ou les EC, les compétences qui sont euh, à chaque fois évaluées et puis euh, ce qui pourrait être les sous-objectifs euh, opérationnels et euh, pédagogiques. Donc c'est très précis. Euh, on fera un travail d'affinage sur les deuxième et, et, et troisième e années. Mais en gros, ça tient la route, c'est cohérent et euh, ça correspond bien, euh, j'allais dire, au, au, au cahier des charges générales. Ce qui a été dit tout à l'heure par Fabienne et que j'aimerais souligner, c'est qu'en en fait, on s'est aperçu qu'on faisait de la compétence sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas tellement d'innovation euh, dans ce tableau et dans cette formalisation. En fait, on a fait du regroupement de choses que l'on faisait déjà. On s'est aperçu qu'effectivement, on mettait déjà de manière... Euh, c'est ce travail qui nous a permis de le de le rendre plus clair en quelque sorte, mais on s'est bien aperçu qu'on mettait déjà en situation clairement les étudiants et que, d'une certaine manière, il y avait plutôt un travail de clarification à faire et de rationalisation de ce qui était déjà fait. Donc on a introduit peu de nouveautés dans ces évaluations et ces mises en situation, mais on a procédé essentiellement à des regroupements. Alors peut-être que là, euh, ce qu'il y a de différent avec euh, ce que j'ai vu tout à l'heure euh, euh, par rapport à la licence de STAPS, c'est qu'on a fait le choix pour nous réalistes, de regrouper ces situations d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a en fait de l'évaluation de compétences qui est faite essentiellement dans deux, voire pour les autres niveaux, trois UA sur les cinq. C'est donc un peu la, la, la, la spécificité de la réponse du département de, de sociologie. Pour conclure... Euh, moi, je dirais que euh, même s'il si, euh, est encore un peu tôt pour, pour tirer des, des, des leçons de, de tout ça, dans un an, dans deux ans, euh, on sera plus au clair là-dessus. Euh, concernant les étudiants, on a décidé euh, cette année, on fait de l'évaluation des enseignements chaque année. Et euh, cette année, euh, là, les questionnaires vont être distribués dans les, les semaines qui viennent en vue de pouvoir être analysé dans nos comités de perfectionnement au mois de juin, on a intégré la question des compétences et de l'évaluation des compétences dans les questionnaires distribués aux étudiants. Donc on va avoir dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent, un premier retour là-dessus. Concernant l'équipe pédagogique, bon, je peux difficilement parler au nom de mes collègues parce qu'ils auraient certainement des choses très variées et contrastées à dire. Au départ, on était... Euh, à la fois enthousiaste et sceptique. Hein, on a eu tout un débat, alors je, je, je reviens pas là-dessus, on en discutera peut-être dans l'échange, mais sur la notion de compétence. Hein, euh, très franchement, bon, les sociologues pinaillent souvent, mais on estimait que la manière dont était définie la compétence, euh, bon, prêtait à des discussions euh, qui auraient pu et, et qui seraient certainement continuées sans fin. Euh, mais au final, bon, bref... On a fini par trancher, euh, par se mettre au boulot. Et je dirais que l'expérience, euh, même si elle est effectivement chronophage, c'est vrai, toutes les équipes ont des tas d'autres choses à faire. On est aussi enseignants-chercheurs. Et donc, euh, euh, tout le temps consacré à cette, euh, cette refonte des maquettes, euh, c'est du temps qui n'est pas passé à faire autre chose. Mais là-dessus, moi, je suis euh, euh, très clair. Euh, je pense qu'on a vraiment gagné quelque chose à cette transformation des maquettes. Parce que tout simplement, euh, ça nous a permis euh, de clarifier, ce que l'on faisait, à la fois en termes de compétences. On est bien mieux qu'avant en capacité de dire aux étudiants « voilà les compétences et les connaissances que vous allez acquérir à la fin de votre cursus ». Par ailleurs, on est beaucoup plus en capacité aussi de clarifier nos objectifs vis-à-vis -vis des différents acteurs extérieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, on a un master en alternance. On travaille avec des partenaires qui sont des collectivités locales, des associations, des ONG, des entreprises. Et donc... Dans cet objectif-là, on est aussi mieux en capacité d'expliquer ce que l'on fait quand on fait un cursus de sociologie. Et puis, ces différents regroupements, alors le tableau qui est derrière moi le montre bien, mais nous permet en interne aussi de mieux savoir comment on évalue les apprentissages et les compétences. Et euh, au sein des équipes, je prendrai un, un exemple, hein, euh, ben on fait appel, comme dans tous les départements, des vacataires. Hein, et donc là, entre le référentiel de compétences et euh, la grille concernant les modalités d'évaluation, on est mieux en capacité hein, de dire, ben voilà comment on procède, quels que soient, en quelque sorte, les enseignants qui s'occupent de euh, l'évaluation. Donc euh, euh, ce document, il permet de faire, euh, en quelque sorte, euh, trace, Tram, et puis euh, d'indiquer euh, également une, une direction pour euh, l'ensemble des collègues. Donc il me semble que euh, voilà euh, l'expérience, elle est de ce point de vue euh, euh, totalement positive, même si euh, c'est vrai, elle, elle demande un, un investissement euh, tout à fait certain. Merci. Merci Sébastien. Je crois qu'on peut... Merci pour cette, euh, be... ce beau retour d'expérience. On va prendre quelques questions dans la salle et puis, euh, et puis en ligne s'il y en a. Demandez le micro si vous avez des questions. N'hésitez pas. Est-ce qu'on a des questions en ligne Non, pas encore. Ah. Quel vice-président qui veut poser une question oui. ah. Merci. Est-ce que vous avez changé vos, vos méthodes d'évaluation euh, en passant sur un contrôle continu intégral ce n'est pas une question qui a connotation, hein. Enfin, il n'y a pas de sens caché derrière. Ce n'est pas une volonté d'aller vers le contrôle continu intégral systématique. Mais Alors, le ça, CCI, train, le contrôle continu intégral a été intégré de manière marginale euh, en sociologie. Euh, en l'occurrence, c'est moi qui ai introduit dans l'un de mes cours le CCI. Euh, donc, je peux en tirer un premier bilan. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, D'un point de vue pédagogique, euh, en l'occurrence, euh, moi je l'ai introduit parce que on a fait le bilan euh, euh, concernant par exemple le fait que euh, les étudiants, euh, autrefois bon, bah, c'est quelque chose assez classique, hein, en SHS, euh, d'autres départements pourraient euh, dire la même chose je crois, euh, on fait un cours, on, on met une bibliographie puis on fait confiance aux étudiants, on leur dit bah, vous allez lire tel ou tel bouquin, puis on s'aperçoit en fait quand on creuse un peu que les étudiants ne lisent pas. Donc en introduisant le CCI par exemple, moi, je fais beaucoup de choses autour de fiches de lecture qui me permettent de vérifier que articles, livres, ouvrages sont effectivement travaillés. Et le bilan que je peux dresser, c'est que c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'assurer la continuité d'un certain travail, d'un certain investissement au travail. Par contre, c'est très, très, très lourd du point de vue de l'évaluation et de l'enseignement. Je ne pourrais pas faire ça sur deux ou trois euh, enseignements, euh, par exemple. Quoi. Enfin, sauf à faire que de la pédagogie et plus de recherche. Hein. Donc, euh, euh, le bilan, il est positif de ce point de vue. Euh, D'ailleurs, dans les évaluations, je m'attends. Euh, on a déjà eu des discussions avec les étudiants. Ils me disent tous, bon, on en a bien bavé cette année dans ce cours parce que le, le niveau de travail demandé est bien supérieur en CCI que quand on fait un QCM à la fin d'un ou un, un devoir sur table à la fin d'un cours magistral, quoi, tout simplement. Donc de ce point de vue, et pour eux et pour moi, c'est beaucoup plus de boulot, euh, c'est clair. Par contre, le fait de les tenir d'une certaine manière et de les évaluer régulièrement, euh, ça je pense que du point de vue de l'engagement et de l'implication, euh, les bénéfices sont euh, très positifs. Moi j'ai euh, pas de doute, doute là-dessus. Tu fais ça au niveau d'un module dans une UA ou au niveau de l'UA Oui, c'est un module dans une UA, c'est la moitié de l'UA. Et les voilà. autres collègues qui bossent avec toi sur l'UAF ont une autre méthode Oui. Mais par contre, je peux te dire quand même qu'au niveau pédagogique, là où quasiment tout le monde a changé son fusil d'épaule, c'est qu'avant la tendance en sociologie, je caricature et je simplifie, hein, mes collègues m'excuseront, mais euh, c'était en gros de faire, à, après un CM, un devoir sur table de fin d'année. De plus en plus, il y a un travail intermédiaire qui est demandé. Et bien sûr, c'est plus lourd, mais euh, je pense que c'est mieux euh, pour les étudiants. Et l'EAD aussi, on n'a on a pas encore fait un bilan de l'enseignement à distance, hein, mais euh, euh, moi j'ai des cours parfois asynchrones, enfin j'utilise, je, je, un, un, un, la palette est assez variée, et euh, il est clair que euh, c'est intéressant euh, d'avoir ces différents moyens et ces différentes formules à disposition. Ça permet par exemple sur les mises en situation d'enquête, hein, puisqu'on encadre nous en troisième année des les étudiants qui font des enquêtes de terrain, ça permet parfois, sans se soucier de l'emploi du temps, ou en tout cas de manière marginale, de faire un suivi plus individualisé sur des moments clés qui ne peuvent pas être prévus a priori dans un calendrier universitaire. Les étudiants me disent ben « voilà, on a telle difficulté, là, cette semaine, il ne nous faudrait pas un cours, mais deux cours, eh bien on peut l'organiser ». Euh, et ça, avant l'enseignement à distance, euh, quand on faisait que du présentiel, avec des réservations de salles d'une semaine sur l'autre, euh, les, les formules étaient, étaient moins souples. Euh, là, on peut construire du sur-mesure. Euh, et moi, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, ça répond mieux à nos situations d'apprentissage. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en, en ligne Non Une question dans la salle Deux questions Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question. Vous avez dit que vous évaluez en compétences deux UAS et trois autres. Vous ne les évaluez pas en compétences. Est-ce que les étudiants perçoivent la différence euh, Pour que... le moment, non, puisque euh, cette, cette formalisation elle sera introduite à la rentrée prochaine. Donc les étudiants ils ne voient pas encore la différence pour le moment. Hein Ce que je vous ai présenté là démarre en septembre prochain, en tout cas sous cette forme organisée là. Euh, mais euh, je pense que les étudiants euh, ne verront pas la différence de ce point de vue, puisqu'on fait déjà de l'évaluation de situation. Hein. Simplement, là, c'est une formalisation euh, de ce que l'on fait déjà. Alors après, euh, on verra. Hein, le retour des auto-évaluations, euh, euh, des enseignements, nous donneront peut-être des pistes euh, et infirmeront peut-être mon propos. Mais je pense que de leur point de vue... Alors, sauf qu'ils seront au courant. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont avoir... Euh, en début d'année, ils vont avoir le, le, le référentiel de compétences et ils vont avoir cette fameuse grille qui sera formalisée. Donc euh, ils seront au courant, euh, en quelque sorte, euh, du livre de recettes, hein. euh, ce qui est pour l'instant pas vraiment le cas. Ils ont les MCC, mais dans les MCC, pour le moment, on ne différencie pas évaluation des connaissances et évaluation des compétences. Il y avait une question, Jean-Charles, je crois Merci. Euh, oui, j'ai aussi. Enfin, euh, je voulais souligner, enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'évaluation, là, et, et souligner à quel point c'était important pour nous. C'est l'opportunité de se poser des questions sur la manière dont on évalue les choses, euh, parce qu'on le fait par habitude, quoi. Et moi, je me suis rendu compte, au début, j'étais pas chaud du tout, hein, comme beaucoup de gens, à changer ces modes d'évaluation qui finalement marchent, après tout. Et on se rend compte euh, qu'en appliquant euh, les SAE tels qu'on a envie de les. Enfin, en suivant un peu le protocole, on se rend compte qu'on on change des choses. On se dit qu'est-ce qui est différent entre ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant Et est-ce que l'évaluation, elle va me donner les mêmes résultats Et des fois, elle me donne. Alors, je me ben non, elle ne va pas me donner les mêmes résultats parce que j'ai supprimé le contrôle final. Et est-ce que c'est important Et conclusion personnelle, c'est un peu de se dire que. Euh, ce qu'on évalue moins, c'est l'aptitude euh, à l'étudiant de refaire les sujets des années précédentes. Quoi. Et c'est un biais important dans l'évaluation, qu'on qu sous-évalue, et en se posant les questions vis-à-vis -vis des compétences, on va dire non, ce que je veux vraiment évaluer, c'est à tel TP à telle situation, etc. Et on se l'interdisait un peu de le faire parce qu'en en fait, on n'y pensait pas. Et puis surtout, ce n'était pas le protocole classique de contrôle terminal, sur table, etc. Voilà. Enfin, il est clair que... Oui, mais ça, je ne l'ai pas du tout souligné là, quand j'ai évoqué le CCI, mais à la fois le CCI et euh, l'évaluation de ces situations d'apprentissage désacralisent l'examen final. Et ça, je pense que... Bon, alors là aussi, il est trop tôt pour évaluer pleinement les effets, mais je pense que c'est quelque chose d'excellent parce que ça change même euh, le rythme et d'acquisition des connaissances et des compétences et la manière dont les étudiants euh, se préparent euh, euh, et puis travaillent, tout simplement. Euh, nous, on a... Bon, il faut le dire. Alors je pense que c'est la situation dans, dans, dans un certain nombre de de département. Mais on a une grosse déperdition entre la première et la deuxième année. Et puis, effectivement, le, le travers de nos cours magistraux, euh, il y en a toujours, hein, et heureusement d'ailleurs, euh, mais c'est effectivement de voilà, euh, construire quelque chose d'assez unilatéral et puis qui donne lieu à une évaluation à la fin. Donc on a une déperdition dans l'attention euh, qui, parfois, euh, euh, voilà, avec les étudiants qui ne sont pas autonomes, en tout cas, ou armés culturellement, qui peut être négative dans les conséquences. Et je pense que ces autres modalités d'évaluation et ces mises en situation pratique... Alors, encore une fois, nous, ce qui nous a sauvés, hein, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais euh, la situation d'apprentissage chez nous, l'enquête, euh, voilà, on, on, on l'avait déjà, on ne l'a pas inventé, on ne s'est pas trop creusé la tête. Hein, euh, il s'agissait juste de clarifier le fait que c'est cette situation-là qui nous servirait d'activité intégratrice et en quelque sorte d'activité de, de, test pour euh, évaluer les, les différentes compétences. Donc je ne sais pas si tous les départements, ouais, nous, notamment SHS, ouais. sont en capacité d'isoler de, de, de, euh, ce type ouais, de dénominateur. Nous on se reconnaît complètement à travers ce, cet aspect d'activité euh, euh, synthèse euh, intégratrice de, de, du, du reste euh, dans les projets. Nous on a les projets euh, pour des industriels qui sont faits dans certains cas qui sont exactement le même acte fédérateur. Quoi. Donc euh, voilà. Bon, et on peut donc faire de l'évaluation par compétence en SHS. Ce n'est pas, pas un souci. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question avant le retour d'expérience prochain Ça va ben Merci Sébastien Cher.